Alors, euh, Natural Remain de the Do, pour la basse, tu as trois parties. Le couplet, qui est en deux parties, on va dire couplet, pré-refrain, euh, et le refrain. Donc, couplet, pré-refrain, refrain. Donc en vert, en bleu, en jaune, sur, en, en vert, bleu et rouge sur ta partition. Euh, Je te joue les trois d'affilée. Je vais prendre le deuxième couplet, qui enchaîne sur le pré-refrain et le refrain. Euh... Into the light I throw myself of blood and wild, that would take me places out in the bloom on in planets and bloom of the dawning in reasonable speed and grace Et ensuite le refrain. Et la troisième fois est différente. T'as la phrase qui, le chant qui fait tout plein de tout plein de variations, mais toi c'est juste là. Ré, fa, sol, do. Attention, ton dernier sol et ton dernier do durent deux fois plus longtemps que les autres. Voilà pour les trois parties sur, euh, sur ce morceau. Bon courage